Comment apprendre la musique seul Comment apprendre la musique sans la contrainte d'un cours hebdomadaire Dans quelques secondes, je vais te dévoiler trois ingrédients, les trois ingrédients indispensables qu'il faut avoir pour pouvoir apprendre à faire de la musique seul. Pour te faire plaisir rapidement en apprenant la musique, abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Ce serait ballot. Ainsi, tu veux savoir comment apprendre la musique seule. Je comprends ça tout à fait. Quand j'ai voulu me mettre au piano bar, il y a de cela à peu près 25 ans, euh, j'avais trouvé un professeur à 50 km de chez moi. Ce qui veut dire que je devais faire 100 km deux fois par semaine pour pouvoir prendre mes cours. Ça faisait un peu beaucoup, et il faut dire que j'étais plutôt motivé. Bon. Mais euh, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours possible de se déplacer sur une aussi longue distance. Et puis parfois, on n'a pas de prof du tout autour de soi. Quand j'ai voulu me mettre à l'harmonica, j'avais zéro prof, euh, même à 50, même à 100 km. Quoi. Donc, il fallait bien que j'essaye de m'en sortir tout seul. Bon. Euh, à l'époque, je n'avais pas Internet. Euh, je ne connaissais pas, euh, YouTube, ça n'existait pas. Bref, bon, c'était encore plus galère qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a YouTube. Alors, sur YouTube, tu peux trouver des conseils vraiment très, très, très bons. Tu peux trouver des trucs formidables sur YouTube. Le problème, c'est que ce n'est pas structuré. Il n'y a pas vraiment de, de méthodologie. Tu ne sais pas par quel bout commencer. Bref, comment faire Alors, voici trois ingrédients indispensables si tu veux apprendre à faire de la musique seule. Le tout premier ingrédient, c'est prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Ça peut paraître évident comme ça, mais j'ai quelques élèves, euh, surtout les plus jeunes, euh, qui prennent des cours parce que les parents les obligent. Et la, à la question euh, « Pourquoi tu as choisi de prendre des cours de piano ou des cours d'harmonica par exemple ?» Quand le gamin ou la gamine me répond euh, « Parce que je suis obligé. <rire> c'est ma mère, elle veut que je prenne des cours de musique, mais moi je n'aime pas trop ça. » Bon, voilà, ben c'est clair, ça ne va pas marcher. quoi Bon, même avec le meilleur prof du monde, euh, euh, bah, tu ne peux pas apprendre la musique si, euh, déjà, pour toi, c'est une contrainte de tous les jours, quoi. si c'est une corvée. Hein. Donc, euh, prendre vraiment du plaisir à, à jouer à apprendre la musique, c'est très important. La, le deuxième ingrédient, euh, très important aussi, c'est la régularité. Si tu travailles ton instrument euh, de temps en temps en disant « bon, ça va, je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de prof euh, », euh, je ne suis pas obligé de faire 100 bornes deux fois par semaine pour aller prendre des cours j'ai trouvé ce qu'il fallait mais bon allez oh je n'ai pas trop envie de travailler je travaille demain. oh finalement non je ferai oh, je ferai dans deux jours là oh, pff, bon, allez je m'y mets la semaine prochaine ben, finalement ça va pas marcher quoi ce qui marche bien c'est d'être régulier par exemple tu travailles 20 minutes tous les jours Alors, quand je travaille c'est du travail de plaisir hein, évidemment c'est pas Bon, il faut que je m'y mette. Non, non, c'est euh, voilà, du plaisir. Quoi. Mais il euh, bah, faut quand même faire des choses. Il faut quand même faire quelques efforts, forcément. Hein. Apprendre des techniques, des choses comme ça. Bon. Donc, tu fais tes 20 minutes par jour. Et si possible, aux mêmes heures. Ça, c'est très important. Car il y a quelque chose qui, qui fonctionne bien avec le, le corps humain, surtout le cerveau, c'est d'être régulier aux mêmes heures. C'est ce qu'on appelle la perlaboration. La perlaboration. C'est difficile à dire. <rire> la perlaboration, c'est quoi l'aboration, c'est le fait que si tu travailles tous les jours à la même heure, tu travailles pas les mêmes choses, hein, mais tu travailles ton instrument tous les jours à la même heure, par exemple de 20h à 20h30, voilà avant le film du soir par exemple, on sais rien, bon, de 20h à 20h30 tous les soirs. Bon. Et bien quand l'heure va arriver, tu n'auras même pas besoin de garder ta montre, tout va se mettre en, en fonction de ton organisme pour profiter au mieux de ta meilleure d'instrument. Parce que bah, le, le cerveau adore tout ce qui est régulier. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour, euh, pour te concentrer sur ta musique et du coup tu vas progresser beaucoup plus vite que si tu en fais un petit peu le matin puis euh, trois jours après tu en fais un peu le soir. C'est complètement décousu. Faire les choses régulièrement et aux mêmes heures, tu vas voir que tu vas progresser plus vite. Et ce qui est génial avec la perlaboration, c'est que si un soir par exemple, bah, bon, pour une raison euh, x ou y, tu peux vraiment pas, avec la meilleure volonté du monde, tu peux pas faire ta demi d'instrument. Eh bien, ton cerveau va continuer de travailler en, en tâche de fond. Et donc, deux jours après, tu reprends ton instrument et les phrases que t'as pas réussi à jouer deux jours avant, elles vont passer toutes seules. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce, ce délire? Il y a deux jours, j'y arrivais pas du tout. Et maintenant, j'y arrive du premier coup. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors qu'hier, j'ai pas eu le temps de travailler mon instrument. Eh ben, ton cerveau a travaillé en tâche de fond et il a résolu les choses plus vite que, que toi-même quand tu joues ton instrument, quand tu, quand tu répètes chez toi. Alors tu vas dire, maintenant si ça marche aussi bien, je vais arrêter de travailler comme ça. Comme ça, mon cerveau va, hop là, tout à coup, pof, il va me permettre de… Ben non, il faut quand même travailler régulièrement. La perlaboration, ça ne fonctionne que si tu travailles tous les jours et qu'une fois de temps en temps, peut-être une fois par semaine, tu ne travailles pas ton instrument. Okay Donc ça, c'était le deuxième ingrédient. Et puis le troisième ingrédient, et c'est quand même le plus important, c'est d'avoir une bonne méthode. Parce que si tu travailles consciencieusement, avec plaisir, tous les jours à la même heure, mais que euh, tu travailles un bout, une, euh, un cours sur une vidéo, euh, un bout d'un euh, truc que tu as trouvé dans un bouquin, et puis euh, un pote te dit bah, « tiens, essaye ça » et puis voilà, tu, tu travailles sans trop euh, avoir de structure, de méthode, euh, pas à pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas se mettre en place correctement, c'est un peu comme un puzzle quoi. Si tu mets une pièce là, puis une pièce ici, puis une pièce là, puis une pièce là, et que tu n'as pas de méthode du tout, tu vas galérer, tu vas y passer des heures et des heures, tu vas y passer des milliers d'heures, tu vas y passer des mois quoi. Donc il faut, il faut agir avec méthode. Et donc, être seul, c'est bien, mais être aidé, c'est encore mieux. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est un compromis entre les cours particuliers, privés, hebdomadaires, qui, bon, effectivement, euh, bah, supposent une certaine contrainte quand même, la contrainte d'être régulier, mais pas que ça. Aussi, le fait de pouvoir se déplacer, euh, euh, bah, y a, même, si, même si on n'habite pas très loin, euh, bah, un coup euh, tu plus de dans ta voiture, ça peut arriver, un coup tu es malade, un coup c'est le prof qui, qui doit être absent, un coup euh, où tu prends les transports et puis à la grève des transports, tu peux pas venir. Enfin, il y a toujours des galères, quoi. il y a toujours des trucs qui vont pas. Donc, euh, bah, c'est quand même bien d'apprendre seul. quoi. Mais il faut aussi avoir une méthode, il faut quand même être accompagné. Donc, Comment on fait pour être à la fois seul euh, chez soi, tranquillement, à, à progresser, et être accompagné quand même Eh bien, grâce aux formations en ligne. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai encore quelques élèves en cours particulier, mais maintenant, ce que je fais le, le, le plus, c'est te proposer des formations en ligne. Comment ça se passe, une formation en ligne Eh bien, tu accèdes à ton espace membre privé et tu vas regarder tes vidéos de cours autant de fois que tu veux. Tu peux regarder plusieurs vidéos la même journée si tu as le temps et si tu en as l'envie, ou ne pas regarder pendant quelques jours, tu fais ton propre programme. Tu as les conseils d'un prof qui, en plus, comme j'ai 25 ans d'expérience, ben, je peux répondre d'avance aux questions que tu peux te poser, ce qui n'empêche pas aussi de me poser des questions. Et moi, je réponds toujours à toutes les questions dans les 24 heures et gratuitement. Tu vas avoir une structure et tu vas avoir la réponse à la plupart des questions que, que les débutants se posent. Et du coup, tu as à la fois l'accompagnement d'un prof et à la fois tu as la possibilité d'apprendre la musique seule. Alors, concrètement, comment ça fonctionne Je vais te montrer comment ça marche. Alors, prenons l'exemple d'une formation à l'apprentissage de l'harmonica. Donc, ça s'appelle la formation complète. Cours numéro 3, le système Richter. Le système Richter, c'est comment est accordé l'harmonica, pourquoi, etc. Bon, là, tu regardes ton cours ici, tu vois. Voilà, Donc, tout ça, c'est expliqué en Trois, direct. Seul, là, pas en voilà. cinq, aspiré. On peut agrandir Une si fois on fois veut. Pour les okay. stratégiquement voilà. sur l'harmonica, Richter a placé les autres en respectant l'ordre des notes que nous avons déjà vu, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Toi, ouais, donc tu, tu prends ton cours et euh, comme c'est en ligne et que euh, bah en tu fait, as un accès à vie à toute ta formation, eh bien tu peux revoir ce cours autant de fois que tu veux. Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre bah, Tu peux naviguer dans ton module de cours. Tu dis, ok, maintenant, ça s'est vu. J'avais juste un doute sur le, les notes, sur le système Richter, par exemple, à l'harmonica. C'est bon, maintenant, j'ai revu mon cours. Hop, et maintenant, je repasse aux techniques, là, je vais apprendre les effets train, donc euh, j'apprends les techniques, tac. Et donc, tu navigues dans ton module et tu prends tes, tes cours, etc. Tu peux même poser des questions et je te réponds. Et du coup, c'est encore mieux que des cours particuliers parce que déjà, tu n'as pas de contraintes. Quand tu prends un cours avec un prof, aussi bon soit-il, le cours ou le prof, les deux, si jamais, ah oui, j'ai pas noté ça, zut, il m'a dit ça, mais je ne me rappelle plus, il bah, faut que tu attendes la semaine suivante pour leur poser la question. Alors que là, comme tout est enregistré, ah, tu ne te rappelles plus quelque chose. Le nom des notes, ah bah, c'est ballot, je ne me rappelle plus le nom des notes. Tac, tu reviens sur le nom des notes, tu prends ton cours. Tac, une fois que tu as… Ah ouais ça y est, as, tu t'es rappelé, boum, tu reviens sur ton cours et tu poursuis ta formation. Et donc voilà, tu as une entière liberté dans, dans ta formation. Et en plus, pour, si jamais tu es un peu largué, si jamais si a jamais un truc que tu n'arrives pas à comprendre, bah, tu peux quand même poser la question à ton prof. Tu quand même un suivi. Moi, je te contacte tous les mois pour faire le point sur ton module de cours. Où est-ce que tu en es Est-ce que tu as, as, as bien tout suivi Ok, bon, je vais pas t'embêter. Simplement, si tu as des questions, s'il y a des choses que tu n'as pas comprises, bah ok, je te, je te réponds, je t'aide, je te débloque et comme ça, tu peux reprendre ta formation tout seul. Alors, comment ça va se passer maintenant bah, si tu es intéressé par ce type de, de formation en ligne bah, Je te propose quelque chose. J'ai créé un questionnaire pour qu'on puisse faire connaissance, et faire connaissance sur quoi bah, Sur ton niveau d'instrument, déjà à savoir quel instrument tu as envie de jouer, euh, soit du piano, de l'harmonica, de la flûte à bec, du didgeridoo, du ukulélé, ou est-ce que euh, tu as envie euh, d'apprendre à composer de la musique, à écrire des chansons, paroles et musiques, à ranger des propres musiques. Voilà, je peux te proposer tout ça. Donc, euh, dans le questionnaire, bah, je vais te poser quelques questions pour savoir ce que tu as envie de faire et euh, quelques autres questions également pour avoir une idée de ton niveau musical. Et ensuite, je t'indiquerai à la fin du questionnaire comment euh, je, on va se contacter l'un et l'autre pour pouvoir t'aider à débuter en musique ou à progresser en musique. Alors, comment faire pour accéder au questionnaire bah, C'est tout simple, tu vas trouver un lien sous la vidéo. Tu cliques sur le lien et euh, bon, bah, ça va te prendre 5-10 minutes pour, euh, pour remplir le questionnaire. Puis ensuite, on se recontacte ensemble pour que je puisse t'aider à progresser en musique. Ok, on fait comme ça. Allez, à très vite.